Avant même de démarrer sur la définition du content marketing, pourquoi on en est là Je vais reprendre un article de Mark Schaeffer. Mark Schaeffer, c'est un, un grand blogueur américain. Vous pouvez le voir sur, sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je l'ai interviewé il y a un ou deux ans sur le sujet de son, de son livre qui s'appelle « None », connu. Et dans ce, cet article qui s'appelle « Why marketing is lost ?», pourquoi les marketeurs sont-ils perdus Eh bien, euh, Mark Schaeffer explique que dans toutes les professions, on utilise des technologies pour faciliter la vie des gens, pour résoudre des problèmes. Et puis, euh, en fait, en marketing, malheureusement, il dit « je le déplore parce que c'est ma profession bah, », c'est un grand marketeur, hein. Et je le déplore, en marketing, on utilise surtout les technologies pour casser les pieds aux gens. Eh bien, ça, c'est un, un précepte très important qui guide l'ensemble de notre réflexion autour du content marketing, du euh, marketing du bouche à oreille et des médias sociaux. Alors, l'objectif, il va être de se soustraire à cette logique de casse-pieds, et de retrouver un lien, hein, comme ça me rappelle la fameuse phrase de, de Bernard Kova, le lien importe plus que le bien retrouver un lien avec ses lecteurs, son audience, etc. J'y reviendrai dans une seconde. Et pour cela, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous rappeler le contexte, une petite vidéo de, de Microsoft que je trouve très sympa. Hey there. Long time no see, looking good. Yeah, let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on, this is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance you to like talk that. on our website, can't you? Sure, if I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot-tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. You keep your voice down. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed. And you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places mm. anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. Oh, come on. chance Bahamas. a chance, minuscule, chance. Like Alors, vous avez vu dans cette vidéo de Microsoft, le consommateur, ou plutôt la consommatrice, qui veut divorcée de l'annonceur, ad authorizer en anglais, l'annonceur, qui n'écoute rien de ce qu'elle raconte, qui prétend tout savoir d'elle, mais en fait c'est uniquement ses données, donc on lui a volé ses données, on sait combien elle mesure, on sait combien elle dépense, on sait... mais en fait ne s'intéresse pas à la personne qu'il a en face d'elle, et dès qu'elle lui appose euh, une contradiction, clac, il envoie un message, c'est typique, le message en publicité, on un message, quelque chose de descendant. Et en content marketing, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, on va utiliser l'écoute, mais l'écoute active, pour pouvoir entamer un dialogue. On va y revenir pour se poser qu'est-ce que c'est ce, cette notion de content marketing et comment on peut élargir sa définition.